Salut l'internaute, c'est la rentrée et je l'ai faite il y a quelques jours, samedi 7 septembre à Lille, invité par des militants écolos rencontrés sur le camp climat d'Alternativa qui se passait début août près de Mulhouse. J'ai donc passé mon week-end, le week-end dernier, chez les ch'tis. Enfin non, hein, non, non dans la capitale l'ancienne capitale des Flandres. J'ai appris ma leçon. Hein. Enfin bref, dans le Nord quoi. Allez, suis-moi, je te raconte tout. Oui, c'était un week-end un peu chargé, hein. et pas seulement en bière et en frites, hein. on évacue tout de suite les clichés, sauf un, hein, les Lilloises et Lillois sont super sympas. J'ai pas été payé pour le dire, franchement c'est la deuxième fois que j'y vais, deux fois ça se passe très très bien, c'est super cool, j'ai hâte d'y retourner une troisième fois. Donc cette vidéo aux allures un peu vlog, comme ça tu verras, est la première partie d'un récit en deux parties, il y aura donc une seconde vidéo. Mais avant d'aller rencontrer des gens qui occupent une friche de 23 hectares en plein milieu de l'île, on va d'abord se concentrer sur la rentrée sociale de samedi qui a vu s'organiser une marche pacifique déclarée en préfecture avec un parcours établi et avec pour objectif l'éternelle convergence. Mélenchon avait, pendant la, la, la campagne et puis la France Insoumise, parlé de dégagisme. Euh, on voit avec les gilets jaunes, c'est vachement le cas. Enfin, euh que ce soit les personnes, les représentants, mais politiques, syndicaux, mais aussi les institutions. Est-ce que c'est pas la force justement du mouvement, pour fédérer, pour converger, etc., que de tout jeter finalement, le bébé, l'eau du bain qui va avec, et pour tout reconstruire derrière Oui, oui, mais ça a été ça au point de départ, les gilets jaunes ont dit « nous on veut pas de politique, on ne veut pas de récupération euh, ». Nous, on était un peu mal à l'aise au départ, parce qu'on était d'accord avec ce qu'ils faisaient, alors on dit « on vient, on vient pas ». Moi, par exemple, je continue de venir aujourd'hui, je... Il y a un peu de différent public, donc je pourrais mettre mon écharpe, mais je préfère pas la mettre. De plus en plus, les syndicats et des syndicalistes se disent mais bon sang, pourquoi on va pas avec les gilets jaunes Bon sang, pourquoi quand il y a la France Insoumise, le PC, même le PS, le machin qui se mobilise là, pourquoi on n'y est pas solidaires Ils se disent la même chose. Euh, et puis Attaque dit il bah, faut peut-être qu'on les mette autour de la table, tous ces gens-là qui d'habitude ne se parlent pas parce que nous, on est une asso, on n'est ni le parti ni le syndicat donc peut-être qu'on pourrait faire l'entremetteur. Et puis ceux pour le climat disent « Bah oui, mais vous les autres, là, nous on se pour le climat, mais dans les entreprises, vous pourriez aussi le faire. » Et puis là, Martinez a dit « Bah oui, on va peut-être organiser une grève euh, sur la question du climat. » Je sais pas si ça va bien marcher son histoire, mais en tout cas, il y a la volonté de le faire. Mais ça prend du temps, voilà, ça prend du temps. Et heureusement qu'on a ce genre de mobilisation-là, moi je le dis très, très sincèrement, euh, parce qu'aujourd'hui, le mouvement syndical, à lui tout seul, ne, de, ne donne pas à voir des perspectives d'action euh, fortes, au vu d'un dossier qui arrive sur la table très rapidement, qui est celui des retraites. Et je me dis heureusement qu'il y a des mobilisations comme celle-là, euh, qui sont des points d'appui euh, pour dire euh, on est là, quoi. Voilà. On a donc compris que la volonté est là, mais qu'elle ne suffit pas. La convergence, la convergence des luttes, là, n'est pas une simple addition et ne se décrète pas. D'ailleurs, personnellement, j'en viens à penser qu'elle est, quelque part, je crois, un leurre au service du modèle dominant, du système dominant. Parce que pendant qu'on s'active, chacun de notre côté, ensemble, à, à trouver la recette miracle pour tous converger, eh bien, en face, dans la Macronie, ça fonce tout droit. Mais on en parlera plus tard. Le rendez-vous de cette rentrée sociale 2019 interorganisation était donné sur la place devant la préfecture de police de Lille, la place de la République, nommée aussi parvis des droits de l'homme. Oui je sais, bien des valeurs humanistes et progressistes qui semblent comme ça s'égarer, s'évaporer dans la France de Macron où la police prend de plus en plus de place comme un dernier rempart pour sauvegarder un pouvoir injuste. Mais avant que la marche ne débute, là, sur la place, j'ai pu parler avec pas mal de personnes très intéressantes, notamment Chadé, bénévole dans une association qui vient pallier l'inaction sociale de l'État, et Malik, un prof en lycée de mathématiques, qui s'engage pour ses élèves. Je m'appelle Chadé, euh, j'ai 17 ans et je viens de Roubaix. Aujourd'hui, je vois que tu euh, travailles euh, bénévolement, je ne sais pas, tu vas me dire, pour une association. Tu peux me la présenter, s'il te plaît Oui, alors euh, je travaille bénévolement pour euh, la petite solidarité. On fait des maraudes le vendredi à 18h30, ici à la place de la République. Et aujourd'hui, on fait une collecte pour pouvoir les faire. On vient ici avec nos repas. On prépare entre 50 et 100 repas qu'on distribue au SDF. Et pourquoi c'est important de faire ça ben Parce que sinon, il n'y a personne qui va le faire. et Ils resteront dehors sans, sans toit, sans nourriture, tout ça. C'est important de le faire. Et même dans la on 46 ans. Ok, là tu viens d'acheter un truc parce que tu avais faim voilà, Déjà à la base j'ai acheté le sandwich parce que j'avais faim et en même temps c'est pour aider une association contre les plus démunis et lutter contre euh, bah, les luttes sociales, les plus pauvres, et défavorisés. Parce qu'à la base c'est aussi le but des gilets jaunes aussi de se battre. Donc voilà, maintenant bah, j'ai fait ma baie à 10 jours et je suis bien contente. excuse moi C'est à côté de C'est là que vous connaissez Monsieur Bull on est là euh, dans une manif qui s'appelle Résistance Populaire. L'idée c'est d'essayer de euh, fédérer un peu toutes les colères qui euh, s'expriment depuis pas mal de temps euh, en France et d'essayer de créer une unité, euh, une convergence. Le mot est prononcé, convergence. Ça veut dire quoi pour vous la convergence Pour moi la convergence c'est de faire en sorte que tout, tous les gens qui sont en colère se rassemblent pour... Euh, pour, pour lutter ensemble et essayer de créer un rapport de force suffisant pour inverser les politiques actuelles. L'histoire nous montre qu'il y a certaines convergences possibles, euh, 36, 68, euh, les étudiants, les ouvriers, et, et qu'alors, il y a des choses qui sont gagnables, ouais. Donc euh, ouais, je garde espoir. En tant que prof de maths en lycée, quelle est votre situation aujourd'hui ben Aujourd'hui, on est clairement dans une réforme complète de l'éducation nationale en France, comme ce qui a pu être fait dans les années 90 aux États-Unis et euh, qui va amener progressivement à la privatisation euh, de l'école publique. Et euh, Aujourd'hui, on est dans l'installation d'une petite pièce du puzzle qui va permettre cette privatisation à long terme. Donc il faut lutter contre ça pour, le, pour la population française et l'émancipation de nos enfants. Pourquoi le public serait mieux que le privé pour l'éducation Parce que le public n'a pas une, euh, une notion de rentabilité. On n'est pas là pour faire du chiffre de l'argent. Donc euh, on donne en fonction des besoins des élèves. À la louche, il y avait environ 500 personnes dans ce cortège. Oui, c'est bien peu pour une rentrée sociale qui se veut convergente, et d'autant plus dans une métropole qui compte plus d'un million d'habitants, et dont la majorité écrasante, selon les sondages qui courent de partout, juge la politique menée par le gouvernement injuste et inefficace. Mais au moins, les personnes présentes étaient motivées. Là, là, juste derrière moi, à quelques mètres de la tête du cortège stoppé, devant les véhicules de la CGT, une petite altercation a lieu. Qu'est-ce qui s'est passé à l'instant là Il bon, y a juste que, comme dans tout mouvement, il y a des personnes qui en ont des interprétations différentes. Donc il y a une dizaine de personnes qui est, qui est dans une logique gilet jaune identitaire qui voulaient être tout seul entre gilets jaunes. Et on voit qu'il y a derrière ben, 400 personnes qui eux font le choix de l'unité. Alors je n'ai pas retrouvé le petit groupe de personnes dont parlait ce monsieur au gilet rose, mais j'ai très vite croisé la route de plusieurs personnes et groupes de personnes très critiques à l'égard du fait qu'il ait été déclaré en préfecture de police euh, la manifestation, et d'autant plus un parcours qui les emmenait loin euh, des lieux stratégiques et de pouvoir. On a eu un parcours qui a été déclaré, c'est sûr que, bah, pour ma part, moi ça m'embête, mais les gens ça les réunit. Pourquoi ça t'embête, un parcours déclaré Parce que pour moi, ça veut dire que la police peut se mettre sur les points stratégiques pour qu'on évite de déranger la le reste de la population. On va refaire le trajet de Oisem qu'on fait depuis quelques mois maintenant. Après Oisem, il faut savoir que c'est le quartier populaire de l'île. C'est là où il y a toutes les minorités, il y a de tout comme personne, euh, bah, des smicards. Euh... C'est un mélange culturel là-bas sur Oisem. Et on sait que quand on y va là-bas, on n'est pas emmerdé, on est très bien accueilli par les gens, par la plupart des gens. Et voilà quoi. Après, nous, ce qu'on voudrait dans le plus, c'est repasser dans le centre-ville où il y a les riches qui vont faire leurs achats, on va dire. Parce que là-bas, il y a beaucoup de boutiques euh, bourgeoises, comme on dit, où on peut pas aller avec notre simple SMIC. Et donc, euh, j'imagine que selon l'endroit, l'objectif n'est pas le même. C'est quoi l'objectif aujourd'hui, selon toi Bah, C'est surtout la réunification, parce qu'on euh, peut voir qu'il y a un convoi de la CGT avec nous, il y a Rébellion Extinction, le mouvement euh, écologiste... Euh Rebelle, on va dire. Il faut, faut qu'on soit tous ensemble pour euh, bah, dire qu'on est tous d'accord sur le même point, que tu sois Gilets jaunes syndiqué ou non syndiqué, que tu sois contre la CGT ou pour la CGT. Voilà, quoi. il faut, faut qu'on se mette tous d'accord. Et... Sur quoi C'est quoi Alors, le point où tout le monde converge Bah Là, en ce moment, ça parle beaucoup de la retraite. La CGT a fait les grandes manifs en 2016, si je dis plus de conneries, 2016, euh, ouais, c'était dans ces eaux-là. Et là, on se dit, bah, s'il y a moyen de les rejoindre, on les rejoindra en septembre, hein, s'il faut pour faire les grandes manifs, hein. les Gilets jaunes, euh, CGT, même combat, on va dire. Pour la retraite et puis surtout bah après ça reste l'essence, les taxes, hein, tout ce qu'on paye hein, tous les jours. Nous, les, le petit peuple. J'ai entendu pas mal de Macron euh, et tout ça, ça reste quand même la figure. Ah, oui. ah non mais ça c'est Macron démission et ah, Castaner pas. et Castaner va niquer ta mère quoi. Nous on est là, on sera toujours là quoi. On n'a pas peur quoi, c'est juste là. Hein. Pour augmenter la répression, c'est pas grave, on est à Paris, à Lille aussi il y a de la répression comme je sais pas quoi. Et puis voilà quoi, on sera toujours là. C'est pas des gardes à vue qui vont nous arrêter. Hein. Vive les gilets jaunes et que le combat continue jusqu'à la fin. Euh, Greg, 29 ans. Quelle est ton impression sur ce qu'on fait aujourd'hui Aujourd'hui, bah, Ça va être comme d'habitude, euh, on fait notre marche et puis il ne se, se passera rien. Au niveau des revendications, ça n'avancera pas. Euh, déjà, il manque la masse. Et à partir du moment qu'on aura la masse, ben, là on pourra espérer avoir euh, et obtenir quelque chose. On est inconnu du centre-ville. Inconnu du centre-ville. Donc euh, les petits bourgeois qui font leurs courses, qui eux s'en sortent très bien, hein, mais ils ne savent pas encore qu'à l'avenir euh, ça va les toucher par après. Et, euh, ce qui est manque de visibilité, ouais, complètement. Et voilà, moins de deux heures après le début de la marche, nous voici de retour au point de départ, place de la République. Et comme il était prévu dans la déclaration préfectorale, après un petit tour dans le quartier populaire et précaire d'à côté, qui n'a ni interpellé ni dérangé grand monde et encore moins des lieux de pouvoir et des personnes qui pouvaient, qui devaient être dérangées, il est l'heure de rentrer chez soi, chacun de son côté et en baissant bien les yeux. La petite marche de rentrée s'est passée sans heurts, mis à part ce moment où euh, la police, euh, ben, ma foi, assez à l'aise, s'est permis d'aller cueillir euh, une personne dans la foule pacifique et euh, les gilets jaunes en réponse scandaient libérer notre camarade, ce qui a manifestement suffi pour nous gazer tous généreusement. Comme me disait le manifestant gilet jaune Aurélien, au micro un peu plus tôt, déclarer une marche la rend totalement encadrée par la police et donc par le pouvoir puisque la police est verticalement sous les ordres du préfet et donc du ministère de l'Intérieur, dirigé par Castaner. Notre retour sur la place de la République l'illustre parfaitement par des moyens policiers colossaux déployés pour seulement quelques centaines de manifestants pacifiques. Des murs ont été dressés, des barrières installées pour protéger la préfecture du Nord d'un danger apparemment jugé grand. Syndicalistes, écologistes et militants affichés partisans plient alors vite bagages et se dispersent. Seule une petite foule de gilets jaunes décide de rester, comme à l'accoutumée, sur place, et certains directement au contact de la police pour, euh, pour tenter le dialogue. T'as une raison, toi, euh, à me donner, parce que là, je t'ai vue assise, là, euh, pourquoi t'es resté, pourquoi tu t'es pas dispersé avec les autres, pourquoi t'as voulu rester là, un peu plus Bah parce que déjà, c'est déclaré, de... enfin, plus longtemps, euh, les syndicats, eux, à chaque fois, eux, on dirait que c'est une promenade de santé, eux, quand c'est fini, ils s'en vont. Et puis voilà quoi, ils ont fait leur manif, c'est bien, c'est bien beau, mais voilà, nous faut faut, faut rester lâcher, là, voilà, lâcher. il faut rester là, Regardez, il il oh, voilà, et il faut rester là parce qu'il y a des gens qui sont arrêtés dans notre dos et c'est déclaré. On doit rester, on doit montrer qu'on est présent et voilà quoi. Il faut vraiment pas partir comme ça à la fin de la manif. Il faut occuper l'espace et se montrer, montrer qu'on est encore là et qu'on est déterminé. On, on lâchera pas quoi. Oh, mais bon. Oui, oui, du député Qu'est-ce qui se passe Ouais ben, ils sont venus chercher une fille, ils sont en train de le fouiller ou je sais pas Elle a rien fait elle était là en train Ok. C'est bon elle la relève. C'est juste pour faire chier, pour faire monter un peu la pression je pense. Ils ont pris ma carte d'identité en photo et tout, puis après ils dit c'est pas bien de se, euh, de se battre et tout. Euh, du coup ils m'ont pris en photo, ils m'ont dit euh, allez dégage Emilie, dégage. Je fais déjà c'est madame Tréo. Ils vous ont euh, appelé par votre prénom à vos tutoyeurs Ouais, ils m'ont dit Emilie, Emilie, bah, à, des, à des policiers qui m'ont reconnu et fait dégage, bloc, bloc. Dégage Emilie. Il est 17h, vous dégagez. Je suis... je c'est vous qui m'avez interpellé. Hein. Et est-ce que vous vous êtes battu comme ils vous l'ont reproché Non, j'ai juste poussé une dame. Elle est derrière la coupable. C'est la première fois que vous êtes interpellé par la police Moi, ouais. même pas le Rio. Et en manifestation à Lille Oui, Depuis le 17 novembre, je suis ici tous les samedis. Tout au long de la marche, la police filmait les manifestants. Ils nous filmaient et régulièrement venaient en cueillir un ou une la plupart inconnus des services de renseignement, de la police, etc. il y a quelques mois, sont depuis devenus très actifs dans les réunions, dans les manifestations gilets jaunes, où la politisation des citoyens est galopante. Et c'est sans doute ça qui inquiète le pouvoir, et qui vient justifier alors le traitement brutal des manifestants jaunes. Hein. Comme pour euh, éviter, empêcher à tout prix, une certaine émancipation politique et intellectuelle de toute une part de la population. Avant de quitter la place et, et, et donc la manifestation pour, pour suivre le programme concocté par ces militants locaux franchement géniaux, merci Ludo et Benoît, j'ai pu encore parler un peu avec Zoé pour comprendre les motivations, ses motivations à, à être ici, mais aussi avec Anna et Benoît, tous les deux militants entre autres LGBT. Alors moi je fais un diplôme éducateur canin à distance sinon bah, je suis à la recherche d'un emploi pour euh, payer mes études quoi et la vie bah c'est difficile moi je gagne que 200 euros à Pôle emploi euh, je dois avoir l'aide de mes parents pour moi si j'avais pas mes parents bah, comme beaucoup de jeunes que je connais je me retrouverais à la rue parce que bah je gagne rien je peux pas avoir le RSA parce que j'ai pas 25 ans donc la vie, elle est compliquée. Moi, j'ai 20 ans, je suis mobilisé l'année dernière. Il faut se mobiliser, il faut qu'il y ait encore plus de jeunes de mon âge qui viennent. Il faut qu'on se mobilise pour notre avenir. Parce que nos parents, ils ont 50 ans, mais nos parents, dans 30 ans, ils seront plus là. Nous, on sera encore là. Bah ouais, je suis militante LGBTI depuis euh, assez longtemps. En fait, depuis, bah, depuis que je sais que je suis, que je suis lesbienne. Euh, et là, bah, c'est aussi pour ça que j'ai mon drapeau avec moi. Pour montrer déjà qu'il y a des personnes LGBTI qui euh, participent aux manifestations des Gilets jaunes. Et aussi pour dire que nous aussi, on a des revendications. Et euh, que... Euh, euh, voilà quoi ça on, on, on, on aime bien les ajouter aux, aux revendications des gilets jaunes notamment euh, les revendications par rapport à la PMA que euh, qu'en marche nous promet depuis des années et qu'on n'a toujours pas la précarisation des personnes LGBTI euh, la difficulté pour trouver des emplois tout ça luttez euh, syndiquez-vous euh, organisez-vous participez à des manifestations si vous pouvez euh, et... Intéressez-vous à ce que vous pouvez faire pour, euh, pour, euh, pour lutter contre le système actuel, même si c'est euh, pas grand-chose des fois. Et aussi, euh, reposez-vous, évitez le burn-out. Pour terminer, le système, c'est quoi qu Est-ce qu'il est est qu faut l'abattre, le changer et c'est quoi Le système, pour moi, c'est le capitalisme, mais pas seulement. Le capitalisme, le patriarcat, euh, le système colonial euh, raciste, euh, tout ça, c'est assez lié, hein, c'est main dans la main, les, les, tout ça. Euh, il faut, il faut la battre, ouais. Comment on fait pour la battre Ben, c'est difficile. Moi, en tant que, en tant que marxiste révolutionnaire, je dirais que ben, c'est par la lutte et par l'action. En tant que syndicaliste, je dirais que c'est aussi par l'organisation en syndicat. C'est difficile d'avoir de l'espoir quand on voit la situation dans laquelle on est des fois, mais euh, je me dis que euh, s'il y avait aucun espoir, il n'y aurait pas besoin de toute cette propagande. C'est vrai que dans les, dans les toutes premières manifs, j'étais jeune. Euh donc j'étais toujours en gilets jaunes, mais jamais je revendiquais mon côté euh, LGBT et tout ça. J'ai d'autres causes qui me tiennent aussi à cœur. Et donc j'étais dans les mêmes gilets jaunes. Après il y a eu le, le message effectivement de Macron où je suis sorti, j'ai commencé à mettre des pancartes en disant « Macron, euh, tais-toi, euh, les gays aussi sont dans la rue ». Et, euh, et c'est vrai que j'ai commencé à mettre un petit peu de symboles LGBT et tout ça. Et c'est vrai qu'au tout début, il y avait de temps en temps, euh, par manif, euh, une ou deux remarques euh, euh, homophobes. Et là, je suis content parce qu'il n'y a vraiment eu rien du tout. C'est que, des, que, des, que des, du soutien, des encouragements. Et, et je trouve que ça montre vraiment une, une évolution des mentalités. Vraiment, je pense qu'on a tous lutté autour de, de, de tous nos symboles. Et il y, a, il y a eu pas mal de respect entre les symboles. Bon, même s'il y a eu apparemment des petits couacs, là entre CGT et tout ça, mais... C'est déjà franchement une évolution des, des. Une évolution et je pense que ça va vraiment dans la, la, dans la bonne direction et, et c'est cool. Bonjour monsieur, vous voulez bien retirer votre gilet jaune, s'il vous plaît La manifestation est terminée. Je vous remercie monsieur. Merci, mais c'est US R 6445 du code pénal. Donc dans, dans ce code pénal, il y a une ligne sur les gilets jaunes. Dress code. La manifestation, c'est obligatoire pour le sac. Ah oui, c'est de l'absurde. C'est fou, c'est fou, c'est fou. fou. Oui, mais ce n'est pas nouveau. J'en ai fait d'ailleurs l'expérience depuis des mois, et euh, certainement toi aussi. Le gilet jaune partout en France est devenu un objet à faire disparaître coûte que coûte des yeux du grand public. Vous retirez le gilet jaune. Ils sont Ils sont Ils sont pourquoi on en revient au gilet plus dans une manifestation. Ah, mais c'est un vêtement, j'aurais porté ouais, du jaune du coup, on pas dans, ce cas, dans une manifestation, on non, non, non, non, non. On peut être partout. Le pouvoir politique, aidé par sa police, ne s'est pas acharné à nous interdire de manifester en jaune dans, dans le centre-ville pour nous y laisser ensuite déambuler comme ça librement avec un gilet jaune sous le dos. Non, c'est pas cohérent. Hein. Et ça viendrait d'ailleurs foutre en l'air le, le plan médiatique et donc du coup politique qui consiste depuis des semaines, des mois, depuis le début à dire H24 à la télévision, et dans les radios et dans la presse que les manifestants, il y en a de moins en moins, qu'il n'y en a plus, hein Il n'y en a plus, il n'y a plus de manifestants. Pour Macron, faire disparaître le jaune, c'est faire disparaître dans le même temps la contestation sociale populaire qu'il incarne. Ce qui, bizarrement, ne concerne pas les autres couleurs. On a tous vu des hordes de CRS faire la chasse aux jaunes le 14 juillet sur les Champs-Élysées à Paris, ou encore, plus récemment, lors d'une visite discrète d'Emmanuel Macron sur un chantier d'insertion à Bonneuil-sur-Marne le 10 septembre dernier. Accompagné d'un photographe attitré par l'Élysée, on a vu le président en compagnie de travailleurs vêtus de gilets orange foncé, alors qu'ils n'en ont jamais porté. Sur le site de la société Atelier Sans Frontières, on trouve plusieurs photos des travailleurs toujours vêtus de gilets jaunes. Le gilet jaune et même la couleur jaune fluo sont devenus en l'espace de quelques semaines, quelques mois, un symbole fort qui soulève en fait des, des revendications sociales précises que le gouvernement, que le pouvoir s'acharne à invisibiliser et ou à criminaliser coûte que coûte. Jusqu'à amender de 135 euros quiconque oserait porter ce gilet jaune, cette couleur, dans la rue un samedi en France. C'est absurde, presque pathétique. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça montre là les limites fragiles du maintien d'un certain ordre qui se sent terriblement en danger. Et même si, admettons, demain, le pouvoir arrive à interdire cette couleur, de, de, à, à la rayer de la carte du, de toute la France, ça ne changerait rien en réalité des personnes Derrière, cette couleur, qui, qui existerait toujours, et d'ailleurs qui continue à croître. Alors qu'on se dirigeait vers un café dit « citoyen », repère de militants essentiellement jeunes et écolos, comme ANV ou National Rebellion, pour y boire l'apéro et discuter un peu, une précarité, elle aussi verte, fluo, m'explosait au visage. Des dizaines de livreurs précaires à vélo ou en scooter s'activaient ici, comme partout en France, dans une indifférence totale. Avant de travailler euh, dans cette situation-là, tu bossais Ouais, j'étais euh, en nettoyage. Je travaillais en nettoyage et en fait, je faisais que remplacer les gens. Euh, j'étais en intérim, comme on dit. Et en fait, quand quelqu'un tombait malade, de quoi Je le remplaçais pendant une semaine ou deux. C'était la seule euh, seul opportunité pour moi. Je pouvais travailler euh, une semaine ou deux et après, je m'arrêtais pendant un mois ou deux encore. C'était vraiment galère. C'est ma quatrième euh, commande. Et euh, je me suis aperçu dès le départ que c'était un peu dur quand même. Parce que tu cours, tu te tues pour, euh, pour 20 euros, pour 30 euros. La meilleure journée que j'ai fait c'était hier. J'ai fait toute la journée, j'ai fait 49 euros. Mais vraiment toute la journée dans la pluie, c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui travaillait. Donc j'ai remplacé un peu les autres. Il y en a qui partent quand il pleut. Donc euh, c'est la meilleure journée que j'ai faite, c'était hier. 49 euros. Et j'ai quatre filles à Lille et une fille à Paris avec mon ex, et c'est vraiment difficile pour s'en sortir ici. Jusqu'à maintenant, je, je suis encore à fond. J'aimerais bien aller encore plus loin si ça paye bien. Sinon, je devrais chercher un autre travail. On, voit, on fait des qu'on en la route. On, on passe le feu rouge, on passe à gauche, à droite. Ben, la police m'arrête, on prend des amendes de 40 euros jusqu'à 80 euros. Donc, quelque part, c'est un peu ce que tu gagnes sur Uber, non Qu'est-ce que j'ai gagné pour la journée? Qu'est-ce qu'il prend les impôts? J'ai 7700 à mon. Il vient, le lui, c'est à la maison. À chaque fois qu'il rentre chez moi, le lui, c'est à la maison pour il prend des tricks. Mais quand il ne voit, voit rien du tout, il n'y a pas des tricks chers à la maison, il sort. Il attend son argent, mais moi, pas, je ne peux pas payer puis il y a vachement de concurrence, là on parle ensemble que depuis deux minutes et je vois derrière toi plein de tes concurrents, c'est pas tes collègues, hein. c'est la différence. Hein. C'est des concurrents, des gens qui livrent à ta place. Des... En fait, je, me, je me mets jamais ici, c'est la première fois. C'est un pote qui m'a ramené ici. Et euh, d'habitude je circule donc euh, je fais que user mon essence en espérant trouver quelqu'un qui m'appelle pour une euh, livraison. Donc des fois je, le compteur il descend, je dois retourner encore mettre de l'essence et en fait je gagne euh, je... C'est vraiment peu, quoi. Tu, tu te rends compte qu'en fait, tu fais des... En plus, quand tu cours plus, tu fais des plaintes tous les jours, euh, tu vois. Tu te rends pas compte, mais je mets 8 euros à chaque fois, 8 euros, 8 euros tous les jours. C'est trop par rapport à ce que je gagne, en fait. J'ai gagné euh, 6 euros. Je crois qu'ils m'ont rajouté un euro à rien faire, <rire> Ils sont trop bons, en fait, finalement. <rire> ouais Est-ce que tu savais qu'il y avait une manif aujourd'hui Oui, j'ai vu ça, ouais. Ça m'a même empêché de faire ma livraison tout à l'heure. J'en ai vécu une, de toute façon. Et euh, j'étais obligé de contourner les rues pour, euh, parce qu'il y avait de la police partout. Si moi, je me mets en gilet jaune, je sais que je vais me faire tabasser, donc euh, c'est pour ça que hein, je ne peux pas le faire, euh, parce que je tiens à ma vie trop. Et, mais euh, je sais qu'un Français qui le fait, il a, il a plus de fierté, tu vois. Il est chez lui, donc euh, voilà quoi. Il est respecté par la police. Mais ce sera un arabe, ils vont lui casser une jambe direct C'est pas pareil. La meilleure méthode pour que ça change un petit peu, ce serait de montrer euh, à tous ces gens qui tiennent les ficelles, que en fait, c'est pas eux qui tiennent les ficelles, c'est le peuple. Parce que si le peuple arrête de travailler, ces gens-là, ils n'auront plus de ficelles, ils eux-mêmes, ils ne eux pourront pas travailler, tu vois. Ce sera un problème pour eux. C'est la grève générale, du coup, c'est ça C'est la grève générale, moi, si vous voulez. Si les gens, ils travaillent pas, après, le souci, ce sera les patrons qui vont criser, qui vont réveiller les gouvernements. Et là, ça ira plus loin, les gens comme vont commencer à avoir euh, faim, ils vont commencer à casser pour se nourrir, comme ça se passe dans certains villes, dans certains pays. Derrière moi, à la table du Café Citoyen, ça parlait stratégie de convergence entre militants écolos modérés ANV et d'autres un peu plus radicaux. Des jeunes gens, pour la plupart bienveillants, volontaires d'un monde meilleur. Plus haut, leurs cadres, les cadres des ONG climat et leurs élus verts, se demande encore et toujours comment attirer les, euh, les populations des classes dites populaires, hein, manière jolie et polie de dire euh, pauvres, précaires, immigrés, dans la lutte écologiste anti-plastique et anti-vacances en avion. Alors que là, sous notre nez, cette classe étiquetée populaire par les classes supérieures, qui d'ailleurs n'assument pas leur supériorité ou leur domination, plafonne, elle, au premier étage de la pyramide de Maslow, Oui, là tout en bas. Ancré et parfois coincé dans une réalité brutale que je connais. Et peut-être trop en bas, pour ceux un peu plus haut, pour réussir à lui parler, à la comprendre et à lui faire confiance. Alors Zinoud, Nordine, comme des millions d'autres, font profil bas. Travaillent comme des chiens, espèrent boucler le mois à l'euro près ou plutôt, <rire> limiter la casse et les agios, tout en encaissant les coûts frontaux des inégalités de la société française et le mépris ordinaire des classes supérieures qui s'époumonnent à leur dire comment penser, comment faire. En fait, c'est très compliqué. Toutes ces histoires de classe sociale, de code culturel, d'origine. Et encore une fois, moi, Jamil Chandler, français non universitaire, donc pas diplômé, fils d'immigrés pauvres, je me sens concerné. Alors quand on parle d'immigrés, de prolos, de bourgeois, de syndiqués, d'ouvriers, d'ubérisés, d'étudiants, de fonctionnaires, de cadres, de patrons, de chômeurs, tout ça, c'est d'autant de mondes, d'autant d'univers différents dont il s'agit, avec lesquels il va falloir composer, et avec bienveillance, plutôt que de vouloir rassembler tout le monde dans une seule et même église. Faire converger tout ce monde-là, en fait, c'est bien naïf, et c'est faire fi des différences, au-delà des identités, je veux dire. Prenons un exemple, un employé de niveau cadre et un ouvrier immigré. Tous les deux sont des travailleurs exploités par le capital, chacun à leur manière, mais n'ont pas les mêmes références. Et surtout, surtout l'un domine l'autre de par ses privilèges de classe. Le rapport social qu'ils auront alors sera conditionné par ce fait. Et il y a de grandes chances qu'un éventuel discours bien pensant tenu par le cadre, par exemple sur l'écologie, ne trouvera pas d'écho positif, voire n'atteindra tout simplement pas l'ouvrier. Sans doute qu'il va falloir repenser la convergence en construisant des ponts entre nous, mais aussi en, en coopérant sur des projets ponctuels et réguliers, comme par exemple là, euh, la quête de signatures pour euh, déclencher le référendum contre la privatisation des aéroports de Paris ah, C'est complètement possible Plutôt que de juste cumuler des logos, des symboles, des drapeaux, des couleurs lors d'une marche pacifique organisée avec la police pour faire... Ben pourquoi faire Ce samedi de rentrée sociale lilloise s'est achevé pour moi au Resto Soleil un bar euh, alternatif pour une petite soirée bien sympa où j'ai rencontré quelques personnes franchement très cool. Je te raconterai la suite de mon week-end à Lille dans la prochaine vidéo. On ira sur la friche Saint Sauveur, un immense terrain de 23 hectares en plein cœur de Lille qui attire les convoitises des géants du béton, hein, forcément, et sème la discorde alors que les municipales approchent. Mais les habitants sont déterminés à faire valoir leur contre-projets bien plus en phase avec les enjeux de notre époque. En attendant de pouvoir te raconter tout ça dans une prochaine vidéo, ben abonne-toi, like, partage, commente et si tu le peux, soutiens mon travail des 1€ sur tipeee.com. Et oui, je n'oublie pas, pas de te dire que le week-end suivant, le week-end du 14-15 septembre, je serai à Marseille, donc on pourra s'y voir, et à Paris le week-end d'après, le 21-22 septembre. Toutes les infos sous la vidéo. Et merci beaucoup de l'avoir regardé. Ciao